Ok bonjour, Donc, on va commencer ce, ce cours réseau, Donc, c'est un cours qui va nous emmener à peu près jusqu'en décembre, donc à raison d'un cours à peu près toutes les semaines. Donc on va voir un peu plus en détail des choses que vous avez commencé à voir l'année dernière en, en deuxième année, donc on va cette année parler plus donc des, des protocoles de routage, on parlera aussi d'IPv6. Et puis à la fin, donc, on fera aussi un, un cours sur, euh, sur la transition. Donc voilà un peu le, le plan du cours. Donc on va reprendre des choses qu'on avait vues en REST 301 l'année dernière, sur tout ce qui était interconnexion de, de réseau niveau 2. Et on va le revoir avec un peu plus de détails pour euh, voir comment on peut augmenter la scalabilité d'un réseau niveau 2. Et puis ça nous servira... On reviendra vers la fin quand on étudiera BGP et la, la création de VPN. On verra comment on peut inter, inter, articuler euh, ces deux morceaux. Mais avant d'arriver à BGP et à formation de VPN, donc on reverra donc les points sur l'adressage IP. Donc ça c'est quelque chose d'important. Plus que le protocole en, en lui-même. Donc toutes les règles d'adressage et puis euh, donc les problèmes qu'on a à l'heure actuelle puisque vous savez peut-être qu'en Europe, on n'a on plus d'adresse IPv4, et donc il y a un successeur qui a du mal à, à percer, qui s'appelle IPv6, et donc on, on verra son, son fonctionnement et, et les différences par rapport à IPv4. Ensuite, donc, ça sera la première partie du cours, et la deuxième partie du cours, donc, on s'attachera donc plutôt aux algorithmes de routage, et on verra en détail les protocoles de routage, on les classifiera, et on verra donc deux, deux familles de, de protocoles, les protocoles de routage interne comme euh, RIP ou SPF, et puis aussi donc, les, les protocoles de routage externe comme, euh, comme BGP. Et on verra donc comment on peut gérer euh, le réseau internet euh, grâce à BGP. Et comme je disais tout à l'heure, la dernière partie concernera donc, la, la transition, comment introduire euh, IPv6 dans les réseaux sachant que ce n'est pas aussi évident que ça, puisqu'on n'a pas de compatibilité au, au niveau applicatif. Donc voilà pour le, le plan du cours. Donc si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser. Donc le cours, si vous allez sur euh, cours.toutain, donc euh, touta.in, donc euh, vous connaissez peut-être déjà cette URL, cette URL, vous avez déjà accès aux cours enregistrés de l'année de dernière et euh, je vais remettre à jour ce, ce cours et donc euh, quand j'aurai le temps de l'éditer, eh bien, on met, je changerai les vidéos pour celles de, de cette année. Donc sur ce blog aussi, vous avez des examens des années précédentes, donc vous pouvez euh, donc les faire, vous avez les réponses. Les réponses sont mises de manière à ce que vous puissiez les commenter ou poser des questions si vous ne comprenez pas bien les réponses pour rendre euh, le, le cours euh, ou le blog plus interactif. Donc n'hésitez pas à intervenir dans, euh, euh, sur, euh, sur le blog. Donc on va revenir à nos problématiques de, de réseau. Donc là, vous avez une, une image de, de réseau assez simplifiée euh, qu'on a vue en fin de, de cours REST301 l'année dernière, où on a donc des machines qui sont connectées à, à des liens, alors qu'on symbolise par des liens Ethernet, mais évidemment, c'est moins en moins vrai, mais c'est pas grave. Donc on, on a ici, entre les deux, un pont qui va être là pour recopier les informations d'un côté à un autre. Donc on est au niveau 2, donc je vous rappelle qu'une des règles au niveau euh, de cette couche, c'est que l'on n'a pas de configuration à faire pour que ça marche. Donc la règle hein, du niveau 2, c'est on branche, ça marche, et le pont va apprendre naturellement, automatiquement, où se trouve l'information. Par exemple, quand A va émettre une trame, eh bien A va envoyer dans l'entête de la trame son adresse source. Donc si je prends Ethernet, c'est le deuxième champ. Et donc, le pont ne fait pas de filtrage et récupère l'adresse de A et donc va pouvoir localiser où se trouve A. Donc, petit à petit, le pont va faire une liste de l'ensemble des machines qui sont connectées via ce port. Via cette interface. Alors, évidemment, vous voyez, si vous rappelez au niveau de l'adressage, il n'y a aucune règle d'adressage au niveau 2. Les adresses sont des adresses sur 48 bits. Distribuées, on peut considérer distribuées aléatoirement. Donc le pont doit mémoriser l'ensemble de, de ces adresses. Et évidemment, plus il y a de machines sur un port, bah, et plus il faut d'espace pour mémoriser. Et si le pont n'a plus assez d'espace, ben il sera obligé d'oublier certaines adresses pour en apprendre de nouvelles. Alors à partir de là, donc A émet sa trame. Donc elle va traverser B parce que B1 ne sait pas, b ne sait pas où se trouve B. Donc le pont ici va recopier l'information sur tous ses ports. Ici on n'en a qu'un autre, donc il va recopier sur ce réseau. Et B2 va faire exactement le, le même processus, va récupérer la trame, voir que A est sur le port qui est vers le haut, et donc, comme il ne sait pas où est la destination B, et bien le pont va recopier sur tous ses ports, et donc vers le réseau du bas, et la trame est diffusée sur le réseau du bas, et B reçoit l'information. Donc, jusqu'à là, pas de problème, tout marche bien, sans configuration. Alors là où... Les problèmes vont apparaître, c'est quand je place ici un autre élément, donc je place le pont B3, et là on va avoir un gros problème parce que la trame, par exemple de B, sur, sur le dernier lien ici qui avait trans, été transmis à B, eh bien en fait est diffusée sur ce lien, et donc B3 va récupérer l'information. Et donc B3, lui, bêtement, va recopier l'information sur l'autre lien. Et ensuite, cette trame va ensuite circuler. Et donc là, on vient de créer une boucle et on va avoir des messages qui vont circuler en permanence sur le réseau. Donc c'est un peu gênant, parce que là, qu'est-ce qu'on vient de créer On vient de créer une mémoire à paquet ou une mémoire à trame. C'est-à-dire que toutes les trames émises vont circuler en même temps sur le réseau, et on, elles disparaîtront jamais. Maintenant, si je complique encore le réseau et je rajoute un, un pont B4, ben là, c'est encore pire, parce que ici une trame va être recopiée par deux éléments, et ensuite, on va avoir deux, deux copies de cette trame sur l'autre réseau. Et donc là, on multiplie le nombre de trames sur le réseau. Alors, comme on ne peut pas les oublier, qu'on multiplie, et eh bien là, on écroule les, les performances du réseau. Donc ça, ce n'est pas, pas très bien, et ça, ça pose un problème, puisque le slogan qu'on avait pour faire du niveau 2, c'est « on branche, ça marche ». Et là, ben on est dans un cas où ça marche pas. On branche, et ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas Eh bien, parce que ici on a plusieurs chemins pour aller d'un point à un autre. Et les ponts ne sont pas adaptés pour... Euh, pour, pour ce genre de choses. Donc il faut pouvoir revenir dans, dans le cas où on n'avait pas de problème. Alors, quel était le, le cas où on n'avait pas de problème C'est quand on n'avait qu'un seul chemin pour aller d'un point à un autre. Alors, avoir qu'un seul chemin pour aller d'un point à un autre, c'est une structure, si on fait un peu de, de formalisation, c'est ce qu'on appelle un arbre. Donc, Dans un arbre, vous pouvez remonter vers la racine, et ensuite, vous redescendez vers les feuilles. Enfin, les arbres informatiques sont, sont à l'envers. Et donc, de cette manière-là, vous n'avez qu'une seule possibilité pour aller d'une feuille à une autre. Maintenant ici, qu'est-ce que j'ai Ici, bah, j'ai pu un arbre, puisque pour aller de A vers B, j'ai trois chemins possibles. Donc je peux prendre B1, B2, B, B4, B2, B ou B3, B. Donc j'ai plein de chemins possibles pour... Euh, pour aller, vers les différentes, pour, aller, pour aller vers une destination. Donc ce qu'on va faire, c'est construire ce qu'on appelle un arbre couvrant, c'est-à-dire qu'on va prendre notre graphe, et on va couper, interrompre, désactiver des ports, désactiver des interfaces. Et en désactivant les, les interfaces, eh bien on va pouvoir revenir dans la situation d'avant, où on n'a qu'un seul chemin, pour aller d'un point à un autre. Donc ça, c'est une euh, possibilité. Alors, un arbre couvrant, en anglais, ça s'appelle un spanning tree. Et donc, on va voir que les ponts vont implémenter, ou les commutateurs, puisque si vous vous rappelez les, les cours de l'année dernière, on avait vu qu'un commutateur ou un pont ont le même fonctionnement, et bien que les ponts ou les commutateurs vont devoir implémenter un algorithme, donc l'algorithme du spanning tree, qui va permettre de désactiver certaines interfaces pour revenir dans une situation où il n'y a qu'un seul chemin pour aller d'un point à un autre. Donc c'est ce qu'on va voir euh, avec cet algorithme du Spanning Tree. Alors avant de, de le voir en, en détail, on va regarder sur un, un exemple trivial qui consiste à avoir trois nombres différents. Donc on a ici 3, 5 et 8. Donc c'est des nombres différents. Comme ce sont des nombres et qui sont différents, il y a toujours un plus grand ou un plus petit. Il n'y a pas d'égalité. Donc qu'est-ce que l'on va faire d'abord Eh bien on va se mettre d'accord sur le plus petit dans l'ensemble de notre réseau. Et donc ici, le plus petit dans l'ensemble du réseau, c'est 3. Alors comment on fait ça bah, Par un échange de messages entre les, les équipements. Donc le 3, envoie au 5, il, il y a 3. Donc 5 va se dire, bah, moi je suis plus le plus petit, il y a 3 qui existent. Et ainsi de suite. Donc on va inonder notre réseau avec cette information. Et vous voyez qu'il est relativement simple, au bout d'un certain nombre d'échanges, que l'ensemble des stations se mettent d'accord sur la valeur du plus petit élément. Juste en diffusant à chaque fois celle qu'il croit être le plus petit élément, et à un moment donné, tout le monde sera d'accord sur cette valeur du plus petit élément. Alors dans notre exemple, c'est encore plus trivial, puisqu'on a un triangle, donc on a des communications directes entre tous les, tous les équipements. Alors qu'est-ce qu'on fait par la suite bah Maintenant qu'on est d'accord que 3 est le plus petit, eh bien, celui qui considère donc elle le plus petit ce qu'on va appeler la racine, qui va devenir la racine de notre arbre, va garder tous ses ports actifs, toutes ses interfaces actives, et donc va pouvoir soit recopier de l'information sur l'interface, soit lire et écouter ce qui, ce qui se passe sur l'interface. Donc pour 3, aucun problème, il est la racine, il va donc être actif sur tous ses, ses ports. Maintenant, 5 et 8 vont garder actif le lien qui l'emmène vers la racine. Donc ici, ce port-là, ce port donc de 5 vers 3 sera actif et le port de 8 vers 3 restera actif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écouter ou émettre de l'information sur le port. Donc c'est ce qu'on a représenté ici. Et il reste un cas qu'on n'a pas encore étudié c'est la liaison entre 5 et 8 donc qu'est-ce que l'on va faire Eh bien les éléments donc là vous voyez on est sur une liaison point à point mais on pourrait imaginer plusieurs éléments bah, celui qui est le plus petit sur cette liaison restera actif et ceux qui détectent quelque chose de plus grand eh bien vont devenir inactifs donc dans ce cas là ce que l'on a, c'est donc cet élément, donc où on a 5 qui va continuer à pouvoir émettre ou recevoir sur ce port, et 8 qui sera bloqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là Ça veut dire que même si 5 émet des informations, 8 ne les lira pas, puisqu'il est bloqué, et 8 ne pourra pas émettre d'informations sur ce port, donc 5 ne recevra rien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là Eh bien, on a, en supprimant ici, en désactivant un port, eh bien, on a coupé là une boucle. On n'a plus de boucle ici. Pour aller d'un élément à un autre, par exemple, pour aller de 5 à 8, je ne peux plus y aller directement, mais grâce à la définition de, de l'arbre, pour aller de, de 5 à 8, je suis obligé de passer par la racine et ensuite d'aller à 8. Donc, j'ai évité ici une boucle dans mon réseau, juste en désactivant un port. Alors ça, c'était sur un exemple hyper simple. Maintenant, on peut le voir sur un exemple un peu plus complexe, donc ce que l'on va faire dans la réalité avec le Spanning Tree, alors au lieu d'avoir un scalaire, d'avoir un nombre, eh bien ce que l'on va faire, c'est utiliser un vecteur. Un vecteur de coût qui va contenir quatre éléments. Premier élément qui est important, c'est l'identité de la racine. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, tout à l'heure, en, en gros l'exemple qu'on a fait, on l'a fait que sur cet élément-là, l'identité de la racine. Mais dans des réseaux plus complexes, on a besoin de plus d'informations. C'est bien de se mettre d'accord sur l'identité de, de la racine, donc on va prendre l'élément qui a la plus petite valeur, mais ça suffit pas. Deuxième élément qu'on va prendre en compte, c'est le coût pour aller à la racine. C'est-à-dire le nombre de ponts que, ou de commutateurs que l'on va être obligé de traverser pour aller d'un point à un autre. Et donc, à un moment donné, hein, tout le monde va se mettre d'accord sur l'identité du plus petit. Maintenant, la deuxième chose que l'on va se faire c'est essayer de trouver le chemin le plus court pour aller vers cette racine. De cette manière-là, on évitera de passer par plusieurs euh, ponts, si on pouvait avoir un chemin direct. Ensuite, on va avoir deux éléments qui vont servir aussi euh, ce qu'on appelle de tie-break, c'est-à-dire quand on a des, des égalités, donc pouvoir choisir l'un ou l'autre, mais d'une manière beaucoup plus arbitraire. Donc, une des manières, un des éléments, ça va être l'identité du pont qui émet l'information. Et, donc, le quatrième élément, c'est le port vers, par lequel on envoie cette information. Et donc, ce que l'on va définir, c'est une relation d'ordre entre les vecteurs U et V. Donc, les trois valeurs V1, V2, V3, U1, U2, U4... Représente donc ces quatre éléments en rouge. Donc on va dire qu'un vecteur V est inférieur à un vecteur U si le premier élément est inférieur, le premier élément de V est inférieur au premier élément de U. Si par contre on a supérieur, ben on change l'opération. Par contre, si on a une égalité entre U et V, eh bien on va regarder le deuxième élément. Et on dira que UV est inférieur à U si le deuxième élément de V est inférieur au deuxième élément de U. Si on a égalité entre les deux, ben on regardera le troisième élément. Et si on a égalité entre les trois premiers, ben on regardera le quatrième élément. Donc voilà un peu la, la relation d'ordre que l'on va faire. Et puis après on va donc euh, dérouler un algorithme sur tous les ports de vos commutateurs. Donc ça veut dire que quand vous regardez un, un réseau, vous allez vous verrez ça en, en TP, vous branchez un analyseur réseau sur votre switch, et bien vous verrez périodiquement des trames qui sont émises. C'est-à-dire que là, le pont, le, le commutateur, inclut un protocole, et ce protocole donc va émettre de temps en temps des, des trames spanning tree pour justement essayer de... De, de couper certains ports s'il y a des boucles. Alors l'algorithme est, est simple, on va le voir sur un exemple. Au début, ben là, on est dans un, un cas un peu bizarroïde. On suppose qu'on a eu une panne de courant dans l'entreprise et on allume le réseau d'un seul coup. Donc les ponts ici n'ont aucune connaissance du réseau. Donc, les ponts ont un nom, ici, qu'on a appelé B1, B2, B3. Et surtout, les ponts ont une identité. Donc, 18 pour B3, 13 pour B1, ainsi de suite, 22 pour B4, etc. Donc, au début, tout le monde se considère comme racine. Donc, au début, chacun des ponts va émettre un message disant, par exemple ici, 18... Je m'appelle 18, le coût pour la racine est de 0, ce message a été émis par 18, et je l'ai émis sur le port numéro 1. 13 va faire pareil, je m'appelle 13, le coût est de 0, puisque je me considère comme la racine, pardon enfin la racine c'est 13, le coût est de 0, je m'appelle 13, et je les mets sur le port 1. Ainsi de suite, donc, tout le monde va émettre son message, Spanning Tree, pour indiquer sa vision du réseau. Alors, il y en a plein qui vont déchanter. Toutes les... donc, B3, B4 et B2 vont recevoir un message qui est plus petit que le leur. Si vous regardez, donc là, on avait 18. Donc, 18 est supérieur à 13. Pardon, un message plus grand que Oui, euh, plus petit que le leur. Donc, ce que va faire B3, c'est recevoir le message de B1. Et donc, avec une valeur de racine plus courte, plus petite. Donc, B3, B2 et B4 vont dire, je ne suis pas la racine. Par contre, B1, lui, ne reçoit aucun message plus petit sur son réseau. Donc, le plus... tous les autres sont plus grands. Donc seul B1 va continuer à se considérer comme la racine. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire ben Maintenant qu'on sait qu'on n'est plus racine, eh bien on va propager la bonne nouvelle. Alors, Au passage, comme on a identifié la racine, eh bien comme dans l'exemple simple qu'on avait vu tout à l'heure, eh celui qui se considère comme racine va continuer à laisser ses ports actifs. Les autres vont laisser actifs les ports qui leur permettent d'atteindre la racine. Donc ici, on a le port 1 de B3 qui est actif, puisqu'il permet d'aller vers la racine, donc vers le plus petit vers le, euh, le réseau sur lequel on a reçu le, le plus petit message. Les ports de B2, B4 vont aussi euh, m'emmener à racine, et B3... B2 va utiliser le port 1. Maintenant, évidemment, la question, c'est qu'est-ce que l'on fait pour les ports qui ne se mènent pas vers la racine Est-ce qu'on les laisse actifs ou est-ce qu'on les désactive Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. Et donc maintenant, que vont faire les, que vont faire les éléments ici Eh bien, ils vont annoncer une bonne nouvelle maintenant. Donc par exemple, ici, le routeur B3 va annoncer la racine c'est 13 plus petit que moi, j'ai appris le coût est de 1 puisque maintenant il faut passer par moi pour atteindre la racine je m'appelle 18 et je les mets sur le port 1 de même sur l'autre réseau la racine c'est 13 le coût est de 1, je m'appelle 18 et il faut passer sur le port 2 donc voilà, on a de cette manière là donc, tout le monde va annoncer l'information. Maintenant, la règle est simple, hein, c'est celle qu'on avait dit tout à l'heure. Si, sur un réseau, ici, par exemple, on regarde le réseau où il y a B3 et B2, si on reçoit quelque chose qui est plus grand, on désactive son interface. Si on reçoit rien de plus grand, on maintient son, son interface active. Et donc, de cette manière-là, eh bien, on va avoir à désactiver les interfaces de B2 et B4. Et donc notre réseau, maintenant, a cette euh, allure, c'est-à-dire que ici on a le port 2 de B2 et le port 2 de B4 qui sont désactivés. Donc, d'un point de vue vocabulaire, on appelle le port qui nous permet d'aller vers la racine le route port. Ici, on a un port désigné qui va toujours être actif, qui va pouvoir écouter du trafic. Donc, si on a une machine sur le réseau du bas, eh bien, le message sera entendu par B3. Mais le message ne sera pas pris en compte par B2. Ensuite, on a donc le port bloqué, donc le port qui, euh, qui n'écoute pas. Donc, voilà en gros l'algorithme. Et vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'on a fait eh bien, on a reconstruit un arbre, puisque pour aller, par exemple, du réseau du haut vers le réseau du bas, eh bien, on passe par le routeur B3. Donc là, on a aussi, grâce à notre histoire de, de, de nombre de sauts, nombre de ponts traversés, eh bien, on a le chemin direct qui a été choisi. Donc, voilà. Donc là, on a quelque chose qui marche à peu près, mais ce n'est pas la panacée. En particulier, le gros problème que l'on va avoir, c'est les temps de convergence. Donc, ce qu'il faut voir, c'est, quand vous regardez l'algorithme du Spanning Tree, il faut le considérer un peu comme un fusible. C'est-à-dire que vous avez, comme dans votre maison, vous avez des fusibles, et si vous branchez trop d'équipements sur votre prise électrique, eh bien, vous allez couper le courant. Donc vous allez avoir un désagrément. C'est-à-dire, vous n'allez plus avoir de courant. Mais, ce désagrément est peu comparé au fait que la maison peut prendre feu. Donc là, on a quelque chose qui n'est pas efficace, mais ça évite des problèmes beaucoup plus graves. En particulier, Spanning Tree va nous permettre, donc, de détecter des boucles et de les corriger mais par contre la manière dont il le fait n'est peut-être pas la, la meilleure et en particulier les, le temps de réaction et les topologies créées ne vont pas être les, les bonnes alors première chose qu'on va faire par exemple c'est essayer d'améliorer cet algorithme du spanning tree alors vous avez maintenant quelque chose qui est activé par défaut, c'est ce qu'on appelle le rapid spanning tree qui va permettre d'avoir des temps de réaction nettement supérieurs à l'algorithme du Spanning Tree. Alors l'origine l'algorithme du Spanning Tree, c'est la racine qui donne le rythme. C'est-à-dire que la racine va émettre une trame Spanning Tree vers toutes ses feuilles, enfin vers tous les nœuds de premier niveau, et quand on a reçu ce message, eh bien on va ensuite, les nœuds vont régénérer un nouveau message Spanning Tree vers le niveau d'en dessous. Et donc vous avez un message qui démarre au cœur du réseau, donc à la racine, et qui ensuite se propage tout au long du réseau en suivant l'arbre que l'on a créé avec le Spanning Tree. Alors pourquoi on fait ça bah Par exemple, vous avez un lien qui tombe en panne, et eh bien, ce nœud ici, ce, ce pont ici, ne recevra plus de message de la racine. Et donc qu'est-ce qu'il va faire Il va demander une réorganisation du réseau pour débloquer un autre port et par exemple trouver un chemin alternatif. Alors si on regarde le temps que ça met, alors ici vous avez les, les différents états par lesquels on passe quand on fait du spanning tree. Alors, au début, bah, votre pont, par exemple, il est inactif. Vous n'avez pas activé les ports, donc l'état du port, c'est qu'il est désactivé. Donc, première chose, c'est qu'on l'active. Donc ça, c'est une commande que vous pouvez taper sur votre commutateur pour dire maintenant, le port est actif. Et là, il va se trouver dans un état bloqué, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire de recopie de trame. Donc il n'écoute pas le trafic data, il attend simplement les trames spanning tree. Quand il reçoit des trames spanning tree, il passe dans l'état écoute. Dans l'état écoute, il va dérouler l'algorithme du spanning tree pendant un certain temps. Donc quel est l'intérêt de faire ce genre de choses Eh bien c'est de trouver notre position dans l'arbre, au début, on peut se dire, je suis, je reçois un message disant la racine c'est 13 et le coup est de 3. Donc ça c'est le premier message qu'on reçoit, donc on se dit ok, mon port vers la racine c'est ici. Mais en fait, on va recevoir un autre message qui vient d'ici disant 13, 2. Donc après on va se dire, tiens non, mon port c'est celui là. Port vers la racine, c'est celui-là. Donc ça, ça va prendre du temps. C'est-à-dire, si, on, si on, euh, on commençait à opérer le réseau et à transmettre des, des informations, eh bien, on aurait des instabilités parce que on a une machine A qui est ici, vue du pont, celui-là considérait que la machine A est de ce côté-là, et puis quand ce pont se reconfigure euh, dans l'autre sens, eh bien, il dirait A se trouve de ce côté-là. Donc on aurait des instabilités au niveau de filtrage, et les instabilités, on n'aime pas trop ça, parce que ça, ça peut créer des, des boucles de routage. Donc, première phase, pour avoir de la stabilité, on écoute pendant un certain temps le trafic spanning tree, et à partir de là, eh bien, on va pouvoir avoir une bonne vision de la topologie du réseau, et s'attacher dans l'arbre au bon endroit. Ensuite, bah, est-ce qu'on commence à être actif non. Une fois qu'on a trouvé notre position dans, dans l'arbre, eh bien, on va toujours ne pas forwarder, ne pas commuter des, des trams, mais on va écouter le trafic. Et en écoutant le trafic, on va pouvoir mettre à jour sa table de filtrage, c'est-à-dire apprendre où sont les stations si la station A est de, sur un port ou un autre, ainsi de suite. Donc, on crée notre table du réseau en écoutant le trafic, ce qui va nous permettre après d'éviter d'inonder le réseau. Vous vous rappelez Quand vous avez un pont et qu'il ne connaît pas une destination, eh bien, il va recopier sur l'ensemble des ports. Donc ça, c'est n'est pas efficace. Tandis que si on a attendu pendant un certain temps et qu'on a vu que la machine se trouvait ici, eh bien, quand on aura à recopier, on l'enverra directement vers le bon réseau. Donc, on a encore ici une quinzaine de secondes pendant lequel, donc, on écoute le trafic et une fois qu'on a fini euh, cette écoute, eh bien, on passe dans l'état « forwarding », c'est-à-dire l'état dans lequel on va pouvoir relayer, écouter le trafic sur le port et envoyer de l'information sur ce port, si nécessaire. Donc vous voyez, on a un passage ici qui met à peu près une, une quinzaine de secondes ou une trentaine de secondes pour le faire. En plus, comme je vous l'ai dit, on a une racine qui émet des messages à un rythme particulier à peu près toutes les 40 secondes pour dire « je suis la racine, je suis vivant ». Et ces messages se propagent dans l'arbre. Donc, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir détecter si votre chemin sur la racine est toujours bon. Parce que si le chemin n'est pas bon, eh bien, vous ne recevrez plus ces messages. Vous avez soit une panne d'un élément ici, ou une panne d'un réseau. Et donc, ce qui fait que si on prend en compte, donc, il faut un certain temps avant de détecter l'absence d'émission d'un message. Donc, c'est à peu près 40 secondes. Et donc, ça veut dire qu'il vous faut à peu près une minute, si vous avez une panne dans le réseau, pour converger vers une autre topologie, un autre arbre couvrant. Alors c'est un peu gênant parce que, bon, à l'origine, quand le Spanning Tree a été fait, on était sur des applications informatiques, c'est-à-dire vous faites un transfert de fichiers, ben, pendant, 15, pendant une minute, vous n'avez plus de connectivité, et vous, euh, vous attendez, vous refaire, et le réseau se reconfigure. Maintenant, quand on a d'autres types d'applications, genre voix sur IP, où on va utiliser donc le réseau Ethernet ou le, les réseaux pontés pour transformer la voie, transporter la voix, ben c'est beaucoup plus gênant, parce que là, si vous avez une coupure d'une minute, évidemment, euh, vous n'allez pas attendre une minute au téléphone avant de recevoir d'autres paquets de voix. Donc ça, ça va se voir. En plus, bon, ça, on le voit dans des réseaux euh, locaux. Mais on peut appliquer ce, ce genre d'algorithme aussi sur des réseaux d'entreprise, sur des réseaux métropolitains, et là, la coupure d'une minute est complètement est intolérable. Donc, il faut trouver des moyens d'accélérer la convergence du, euh, du spanning tree. C'est l'autre. Donc, que fait Rapid Spanning Tree En fait, il va revoir un peu le le statut, au lieu d'avoir un statut à une dimension, donc ici on est dans un de ces états, et bien en fait on va regrouper les états désactivés, bloqués, et donc euh, apprentissage, euh, écoute, écoute, en un seul état, et puis après donc on va donner un statut au port. Donc le port peut être port désigné, peut être port-racine, un alternate ou un backup. Alors en plus, ce qu'il faut voir, c'est que la topologie des réseaux a changé. Bon, j'ai toujours le mauvais réflexe de dessiner un réseau comme étant un trait sur lequel on a connecté les équipements, mais ce genre de choses, ça n'existe plus maintenant. Maintenant, ce que vous avez, on n'avait plus de support partagé, que vous avez, c'est pas un pont, c'est un commutateur. Et ce commutateur peut être relié à un autre commutateur ou directement à une station. Et derrière le commutateur, vous pouvez en avoir un autre, ainsi de suite. Donc notre histoire de, de bus, comme c'est représenté ici sur le schéma, c'est de moins en moins vrai. Mais c'est plus joli à dessiner, donc je, je continue à, à le dessiner. Alors là, on a deux types donc on a deux nouveaux types, alternate et backup. Qu'est-ce que ça veut dire, alternate Ça veut dire que l'on a un chemin alternatif. Donc par exemple, ici, pour aller du réseau du haut vers le réseau du bas, eh bien j'ai le chemin qui passe par B3, mais j'ai un chemin alternatif qui passe par B2. Donc ça, pas de problème, c'est comme si on avait, par exemple, ici, notre switch qui est connecté à un autre switch ici, et on a deux chemins possibles pour aller vers le réseau du bas. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple câbler deux ports sur un switch pour aller vers un autre switch. En disant ce que je fais ici, je fais passer ce port via un chemin dans mon réseau, dans mon campus, et par un autre chemin. Comme ça, si j'ai un lapin qui mange le câble, eh bien, l'autre pourra servir. Et donc là, c'est ce qu'on ce qu appelle un backup. Donc C'est ce qu'on a représenté euh, en bas sur B2. Alors, l'algorithme du Spanning Tree va pas trop changer à ce niveau-là. Alors, ce que l'on va, par contre, changer, c'est enlever alors, ce, ce battement de cœur que l'on a au niveau de la racine. Tout à l'heure, je vous ai dit, la racine émet un message tree, il est relayé par les équipements de premier niveau qui le retransmettent. Et là, on se dit que, mettons, si on émet un message tous les 10 secondes, on se dit qu'au bout de 4 messages perdus, eh bien, on a une coupure. Alors, ça prend beaucoup de temps à détecter. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est, au lieu d'avoir une racine qui émet en permanence et donc, enfin, qui émet, et c'est elle qui génère ces battements de cœur, ces pulsations, et eh bien ce que l'on va faire, c'est décorréler ça et simplement superviser la connexion entre un pont et son autre, un autre pont. Donc on va envoyer des messages qui sont émis, mettons, à une période très courte, mettons toutes les secondes ou toutes les deux secondes, et c'est quand on en perd trois que l'on va décider que cette liaison est inactive. Donc on ne va plus synchroniser tout, on va faire une détection au niveau d'un lien entre deux commutateurs pour euh, détecter la panne. Donc ça, ça ira beaucoup plus vite à détecter. Mais en gros ici, donc si on reprend le, la terminologie, donc on voit que ces, ces ponts ici vont devenir les ponts vers la racine. Donc je pense que le, pour B3, il est inversé faut le mettre vers le haut et pas, pas vers le bas. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on a les... Donc ici, on a le chemin vers la racine. Et là, vous avez donc ces éléments-là qui deviennent des chemins alternatifs. C'est-à-dire, ceux qu'on avait bloqués tout à l'heure, on va les considérer qu'on va les réactiver, par exemple, si... On ne reçoit plus le battement de cœur de B1. Donc, si on ne reçoit plus le battement de cœur de B1, eh bien ce chemin alternatif deviendra à son tour le chemin euh, principal. Ainsi de suite. Donc, on va mettre en place ce genre de choses. Et donc, ça va nous permettre donc, de, de corriger beaucoup plus rapidement donc, le, les problèmes que l'on a au niveau du, du Spanning Tree. Donc voilà, ça c'est ce que... le rapide Spanning Tree, que vous verrez en, en TP. Maintenant un petit exercice, c'est un des rares exercices qu'on va avoir dans, dans ce cours. Mais ici vous considérez une topologie, par exemple vous êtes à Brest, vous avez quatre bâtiments de l'école, et donc, nos ingénieurs réseau décident de mettre une fibre à 1 gigabit par seconde entre tous les bâtiments. Donc, on arrive à cette topologie. Et donc, on va évidemment faire tourner l'algorithme du Spanning Tree. Donc, les ingénieurs réseau se disent, bah, en ayant ce, ce type de topologie, bah, l'avantage, c'est que si j'ai une fibre qui casse, et eh bien j'ai un chemin alternatif alors on va essayer de faire tourner l'algorithme alors quel routeur devient le routeur racine donc c'est 22 donc celui qui est en bas qui a la plus petite identité donc lui devient racine et ensuite que l'on a. Donc les ports, tous ces ports sont actifs. Et tous les ports des autres commutateurs qui mènent vers la racine deviennent actifs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Donc maintenant, on a toujours des boucles. On doit désactiver certaines liaisons pour éviter donc d'avoir des boucles. Alors désactiver, maintenant, c'est plus bloqué, ça veut dire qu'on va les mettre en alternate, alternate, et en alternate, ça veut dire que si on recevait plus de messages de la racine, on les réactiverait pour trouver un chemin alternatif. Alors, ce que l'on a, donc, on a un échange de messages d'identité entre les différents ponts, donc évidemment, il y en a aussi sur les liens qui vont vers la racine, mais je ne les ai pas représentés ici. Et donc, on va désactiver les endroits où on a reçu une plus grande valeur. Donc là, on reçoit un 34, 87, donc 34 est plus petit, on désactive. Ici, on a 34 et 64, donc 64 est, est plus grand, on désactive du côté de 64, et 87, 64 aussi du côté de 87. Donc en désactivant ces trois interfaces, ces trois ports, eh bien, je me retrouve avec donc, un système sans boucle. C'est là où j'ai gagné, c'est un peu mes fusibles. J'avais une topologie qui crée des boucles à cause de la commutation qui recopie aveuglément d'un réseau vers un autre. Et ici, donc, en désactivant ces ports ici, je n'ai plus de problème de boucle par contre je suis un peu triste parce que quand A veut parler à, à mettons à B ben j'avais une communication j'avais une fibre à 1 giga qui était dédiée aux communications entre A et B et bien là l'algorithme du spanning tree m'a fait que j'ai perdu cette possibilité et donc pour aller de A vers B je suis obligé de passer par une racine. Donc ça, c'est n'est pas, pas très intéressant. Donc là, j'augmente la charge sur le réseau entre 34 et 22, entre 22 et 87, et en même temps, j'ai des chemins beaucoup plus longs. Donc j'ai une perte de, de ressources. Maintenant, quand je vous parle de, des identifiants, donc je vous ai mis 34, 87, 22, 64, en fait, on n'a pas ces valeurs-là. En fait, comment on fait pour avoir un identifiant Eh bien, on, prend une, on va prendre par exemple une adresse MAC. Donc vous prenez un commutateur ou un pont, il va avoir un certain nombre de ports, et vous choisissez, donc chacun va avoir sa propre adresse MAC. Et donc qu'est ce que vous faites dans ce cas là? Vous en prenez une au hasard, mettons la première de votre, euh, votre réseau. Et celle là va servir pour créer l'identité. Alors pourquoi c'est intéressant de prendre les adresses MAC? Eh bien une adresse MAC, vous savez, elle est unique par construction. Donc si elle est unique, il y a plus grand ou plus petit. Il n'y a pas égal. Donc, en en prenant une, ce qui deviendra l'identité de mon, mon pont, eh bien, je suis tranquille. Là, je rentre dans une phase où je n'ai pas de configuration. Donc, le, la valeur va être donnée en prenant donc une valeur qui est déjà stockée par le constructeur dans l'équipement. Et après, je peux faire tourner l'algorithme du Spanning Tree. Alors, malheureusement... Supposons que 22, ici, c'est un vieil équipement qui est soit pas très performant, soit les liaisons pour aller vers 22 se font en utilisant des liaisons 10 mégabits au lieu du giga. Vous voyez, tout mon algorithme du Spanning Tree s'est fait sans regarder la vitesse des liens, sans regarder la charge des liens. La seule chose que j'ai faite, c'est utiliser donc euh, des coûts qui étaient le nombre de sauts et le nombre de sauts, bah, ça dit rien vraiment c'est le plus court, mais le plus court n'est peut-être pas le meilleur et donc ça, ça peut poser un problème c'est-à-dire que ici c'est un vieil équipement son adresse MAC est plus petite que celle des équipements récents bah, tout mon trafic va converger vers ce vieil équipement alors c'est pour ça qu'en fait quand vous regardez l'identification d'un équipement, vous avez 6 octets qui sont l'adresse MAC, mais vous avez la possibilité de rajouter, enfin vous avez deux octets qui sont rajoutés devant, et qui vont, si on regarde la valeur binaire, donc 1, 0, 0, donc ça fait 32 000 et quelques, 32 768 si mes yeux et donc, cette valeur-là est celle qui est mise par défaut par le fabricant du matériel. Et à partir de là, qu'est-ce que vous allez faire Eh bien, vous, administrateur système, vous avez la possibilité soit d'augmenter cette valeur, soit de diminuer cette valeur. Si vous la diminuez, eh bien, ça veut dire que vous allez pouvoir rendre votre pont beaucoup plus attractif, et sa probabilité de devenir racine est supérieure aux autres. Et donc même si vous êtes le, sur seul élément sur lequel vous baissez la valeur, comme ce sont les bits de poids fort, et bien cet élément-là deviendra la racine. Donc ça c'est l'intérêt. Alors vous verrez aussi quand vous serez en, en TP que l'on a aussi la possibilité, les, les ou les commutateurs que l'on a, vont utiliser aussi la vitesse du lien pour calculer, pour donner une valeur par défaut au numéro de port. Donc pareil, au niveau du numéro de port, vous avez avant sa valeur, 1, 2, 3, il y a quelque chose qui est mis par construction, et bien vous avez la possibilité de changer la valeur du port et de mettre quelque chose qui va le rendre plus ou moins attractif. Et donc ce que l'on peut faire, c'est mettre les liens au débit, beaucoup plus attractif que les liens bas débit. Et donc de cette manière-là, on va pouvoir envoyer le trafic vers donc les éléments les plus intéressants du réseau. Mais ça, c'est un peu de la magouille. C'est jouer avec le protocole, mais ce protocole-là ne dépend pas du réseau. C'est-à-dire que si les liens sont haut débit mais chargés, eh bien, tant pis pour vous, vous allez quand même passer par, par ces liens. Donc, ce qui fait que une des tendances qu'il y a à l'heure actuelle, c'est d'un peu d'oublier ces algorithmes de Spanning Tree et vous avez différents groupes. Donc, par exemple, à l'IETF, vous avez le groupe Trill, donc Transparent Interconnection of Lot of Links, donc, ça c'est le nom de ce, ce groupe de travail, qui regarde comment faire pour mettre des protocoles de routage, donc on verra par la suite, donc on rentre pas dans les détails à l'heure actuelle, mais utiliser les protocoles de routage que l'on a au niveau IP pour que dans un réseau local, on puisse mieux utiliser les différents liens. Et pas faire, comme on le voit ici, désactiver la moitié des liens. Alors l'exemple où ça a de l'intérêt c'est aussi, par exemple, dans euh, le Cloud Computing, quand vous avez des fermes, donc des, des racks d'ordinateurs, que vous devez relier entre eux. Si vous utilisez un Spanning Tree, eh bien, vous allez faire qu'un seul chemin possible pour aller d'un point à un autre. Et ça, c'est pas très intéressant, parce que vous gaspillez des ressources. Et si vous avez ici euh, des un rack de machines qui veut discuter avec ce rack-là, vous avez intérêt plutôt à utiliser les liaisons directes pour bien équilibrer la charge sur votre réseau plutôt que de concentrer la charge sur un petit nombre de liens. Donc, l'IETF, donc l'organisme qui, euh, qui s'occupe de la standardisation des protocoles IP, reprend des protocoles de routage comme ISIS, qu'on verra par la suite, et donc s'en sert pour construire des connectivités à l'intérieur d'un réseau, au niveau 2, pour pouvoir aller d'une adresse MAC vers une autre adresse MAC. Donc si vous êtes intéressé, vous avez sur le blog un exercice qui reprend donc l'utilisation de Trill. Mais je vous conseille d'attendre un peu, puisqu'il faut avant qu'on connaître les protocoles de routage. De même, l'I3E est en train de développer donc un algorithme qui s'appelle Shorted Path Bridge, qui lui permet également d'utiliser des protocoles de routage pour utiliser plusieurs chemins et faire du, du routage des chemins différents suivant la source et la destination. Donc ça, l'usage est plutôt pour, euh, pour les réseaux métropolitains. Donc ça, c'est des évolutions qu'on a euh, en cours au niveau donc, des, des algos. Mais pour l'instant, ben, ce que vous verrez vous en, en TP ou ce que vous verrez naturellement sur euh, un réseau, eh bien ce sont des trams spanning tree pour éviter euh, la formation de boucles donc voilà, ça c'est le, le premier élément